Là, on est bon. Salut copain. Hey, tu vas bien Nickel. Tiens, regarde, j'ai amené de quoi nourrir le On en nous. Mm -hmm. Hey, merci. Mm -hmm. Bien sûr que ce soit optimisé, ouais, tu devrais pas faire ça. Merde, perdu. Il n'y a plus de place sur la feuille. Ah, attends, bouge pas les lules. Ah, c'est vrai, on crée un personnage à la base. Bon, on s'y met oui. Les familles sont le seul moyen de contrer la mortalité. Avoir un fils signifie que le chevalier a un héritier pour ses armes, son château, un peu de sa gloire et une part de sa personnalité. D'accord, c'est sympa ça. Et euh, comment on fait au niveau du. Euh... Bien, je dis... Eh les, les chamans, ça a l'air bien ça non C'est quoi le principe à peu près euh, Les chamans, ouais, c'est un peu plus complexe que les autres persos. Bon, enfin, tu veux, je propose de ça les règles. Ça t'intéresse T'es motivé Ouais ouais, ça me tente bien. Ouf, bah voilà pour la magie. Là, si t'as compris ça, normalement, tu peux jouer un chaman. Chaque... Mmh. Et nous, euh, c'est quoi cette arme -là Elle a l'air pas mal. Euh, non, ça c'est une épée longue. C'est une arme de chevalier, par exemple. Les chamans, ils n'utilisent pas trop ça. Ah merde. Oh, bah, du coup, je vais faire un chevalier. Hein. Hey, t'as vu la chaîne Bazar du Grenier Ils ont fait des parties de GDR. Ouais, ouais j'ai vu, ouais. Et le dernier de Caen, tu l'as vu As-tu vu? As-tu vu les canouilles? Waouh! As-tu vu les belles canouilles?